Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se poser la question est-ce qu'il est possible de vivre du métier de prothésiste angulaire J'ai... Je ne sais pas combien de personnes, quand elles m'appellent au téléphone, euh, me demandent « Mais Nathalie, est-ce qu'on peut réellement vivre de ce métier ?» Alors, vous allez trouver tout un tas de personnes qui vont vous dire « Non, c'est pas possible, le marché est saturé, euh, tu vas pas pouvoir en vivre. »« Surtout, n'arrête pas ton emploi salarié. Euh, » Pour ça, euh, certaines personnes même dévalorisent le métier alors que... En réalité il est possible de très très bien en vivre et euh, au delà de ça euh, de voilà c'est pas un métier dégradant que de faire les ongles au contraire c'est un métier hyper créatif qui va vous permettre donc euh, vraiment d'accéder euh, à à tout un tas de, de choses hyper épanouissantes le fait de, de discuter avec les gens le fait, de, ben voilà, comme je vous ai dit d'avoir le côté créatif qui va vous permettre de, de vous exprimer d'exprimer votre personnalité et c'est tellement important d'exprimer de, qui on est, d'aller de, de, de l'avant, de, de, de faire des choses et en fait, euh, donc oui c'est tout à fait possible de vivre de ce métier euh, j'ai d'ailleurs des exemples euh, donc, dans mes élèves euh, voilà, personnellement qui ont commencé cette formation il y a, il y a quelques mois, voire quelques années avec moi et qui aujourd'hui ben, ont euh, environ 5-6 clientes par jour, euh, ça 5 jours par semaine parce qu'elles ont décidé d'en prendre temps mais elles auraient pu en avoir bien bien plus, il y en a certaines qui sont complètes 3 mois à l'avance euh, d'ailleurs il y a il y a Maddy, donc merci Maddy Madison qui a fait euh, une vidéo de témoignage, donc n'hésitez pas à aller elle, la voir où elle vous dit euh, bah, qu'elle, elle gagne euros par mois avec un bébé en bas âge qu'elle vient d'accoucher euh, c'était quoi, 3 mois avant il me semble, quelque chose comme ça euh, donc elle a son, son petit bébé euh, et, que, et que ça ne l'empêche pas de, de pratiquer, de, de travailler chez elle et, euh, et d'avoir euh, une bonne clientèle et même malgré le fait qu'elle est arrêtée durant la fin de la grossesse et euh, au début, eh bien, la clientèle s'est refaite très, très facilement, très rapidement. Donc, euh, voilà, il ne faut pas rester sur des idées reçues, sur des choses qu'on vous dit, <rire> parce que ces personnes-là, finalement, n'en ne, savent rien. Euh, ils se basent, encore une fois, sur ce qu'eux-mêmes ont entendu d'ailleurs, et, et sur des légendes urbaines. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, certes, il y a beaucoup de monde qui se lance dans les formations, mais combien réussissent combien tiennent plus de trois ans euh, finalement il y en a peu et pourquoi parce qu'elles ont été mal formées parce que elle, lancer une entreprise c'est pas anodin euh, il faut quand même savoir ce qu'on fait euh, chercher des clientèles, euh, la clientèle pareil c'est pareil, il faut sa savoir euh, savoir comment faire, il y a des stratégies derrière, il y a des stratégies de marketing et puis il faut être entouré. Quand on est seul, quand on est face à un échec, et eh bien on laisse tomber, on abandonne parce que on se dit non je suis pas faite pour ça, il suffit encore que la famille vienne nous dire ouais là, ouais, je sais pas ton truc, ah, ils mettent un coup, un coup dessus, quoi. ils enfoncent le clou encore plus fort. Et, et moi c'est ce qui a failli m'arriver au départ et je me dis mais si je m'étais pas accrochée. Je serais pas là aujourd'hui et c'est pour ça aussi que j'ai fait le, le groupe privé euh, donc avec les que des femmes bienveillantes hein, je ne pas de femmes malveillantes dedans d'ailleurs s'il y en a une elle euh, dégage rapidement ça a été le cas euh, <rire> il y en a eu quelques unes qui ont essayé de s'infiltrer ben je les ai pas gardées je préfère euh, voilà faire le tri rapidement pour, euh, pour rester que entre filles bien pour qu'on reste dans notre petit cocon de bienveillance et, euh, et en fait il euh, ben, y a, y a voilà, si vous voulez vraiment faire ce métier, il faudra prendre la formation la plus complète. Donc euh, vraiment qui comprend euh, bah, la théorie, la pratique, la partie clientèle, la partie entreprise. Et moi j'ai en plus encore rajouté en plus de tout ça une, une partie sur l'état d'esprit euh être entrepreneur donc euh, voilà comment vous booster au quotidien, comment enlever les idées noires, comment euh, vous focaliser sur euh, votre objectif et comment réussir euh, le plus vite possible et surtout euh, je vous suis pendant six mois et, euh, et donc vous avez des évaluations régulières qui vous permettent donc de, de valider chaque partie de la formation pour être sûr que vous avez vraiment tout compris, tout assimilé. Et donc ça vous permet d'arriver à la fin de la formation. Donc c'est une formation de base et perfectionnement, d'avoir vraiment un très très bon niveau. Donc vous devriez au moins euh, voilà, suivre plusieurs formations, pas dire le nombre, mais plusieurs pour arriver à ce stade en fin de... Au final. Donc, le budget serait beaucoup plus grand si vous faites 5-6 formations que si vous n'en faites qu'une seule pendant 6 mois en étant accompagnée tous les jours. Enfin, voilà, moi j'ai vraiment mis au point cette formation parce que c'est celle que j'aurais voulu avoir, c'est celle pour laquelle j'aurais signé tout de suite puisque moi, je, voilà, j'aurais voulu avoir une communauté autour de moi qui me soutienne, j'aurais voulu avoir la correction de mes pauses au quotidien, j'aurais voulu avoir quelqu'un que je puisse appeler en cas de problème ou en cas de, ah oh là là, je sais pas si la cliente elle a de micro ou si c'est autre chose, ou si c'est qu'une tâche, ou je sais pas ce que c'est. Ben voilà, moi je suis là derrière aussi pour récupérer, pour répondre à ce genre de questions. Donc c'est important, je pense, de se sécuriser et d'avoir quelqu'un qui est là pour nous encourager, mais aussi pour nous aider dans les moments... Où on a des doutes et, et donc voilà si c'est ce que vous avez envie de faire si vous sentez que peut-être c'est la bonne formation pour vous et eh ben je serais vraiment très très contente de vous accueillir parmi nous si vous êtes bienveillante encore une fois je ne veux pas de personne malveillante pas du tout je veux rester dans mon petit univers de euh, voilà de bisounours peut-être mais euh, je suis très très bien comme ça on est toutes euh, hyper heureuses d'être dans ce groupe donc euh, vraiment il faut qu'il reste comme ça et euh, et donc voilà, on va aller chercher euh, vos objectifs et puis on va essayer d'aller les réaliser ensemble. Si vous voulez donc déjà commencer par une formation d'initiation gratuite, je vous l'offre donc, euh, c'est juste sous cette vidéo dans la barre d'infos, vous accédez donc à euh, toutes mes formations. Euh, d'initiation gratuite et mes conférences. Voilà. Pour ma part, je vous dis un énorme merci de me suivre, de regarder mes vidéos, de me soutenir. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, voilà, d'autres vidéos, eh bien, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Pour ma part, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.